Bonjour Adèle peux tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Mi, Ré, Do Merci Adèle Voici la mesure d'aujourd'hui. La deuxième mesure commence avec Mi. Avec le troisième doigt. Troisième doigt est là. Ensuite, Ré. Ça redescend sur le Ré avec le deuxième doigt. Mi, I, Ré, E. Mais vous allez voir sur la partition, Mi s'est maquée en blanche, Ré aussi s'est maquée en blanche. C'est pour cela, au lieu d'aller Mi, Ré, on va tout doucement. Mi, I, Ré, E. Jusqu'à là, on répète cinq fois. Mi, i, ré, et. Première fois. Mi, i, ré, et. Deuxième fois. Mi, ré, et. Troisième fois. Mi, i, ré, et. Quatrième fois. Mi, ré, et. Voilà la dernière fois. Maintenant, on avance la dernière note d'aujourd'hui. C'est Do. Tout simplement, Mi, 3, Ré avec le deuxième et Do. Vous avez vu 3, 2, pouces. Alors, Mi, Ré, Do. Comme ça, aujourd'hui, on n'a que 3 notes à apprendre. Et maintenant, avant de terminer, on va répéter 5 fois. Mi, Ré, Do. Première fois. Mi, Ré. Ré, Do. Deuxième fois. Mi, Ré, Do. Troisième fois. Mi, Ré, Do. Quatrième fois. Mi, Ré, et Do. Très bien. Avant de terminer ce cours, on va enchaîner avec la musique précédente. Do, Do, Do. Ré, Mi, mi Ré, E, Do. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants.